Pour eux, ils sont en train de retourner ce match. Attention, là, le Rocket, oh, c'est joliment fait. Ça a fait sauter l'over directement. Priam avec Shadow en même temps. Eric Leimer encore une fois, double frag. C'est de prendre maximum d'infos sur le balcon. Et voilà, c'est bien joué. Victoire de QG qui a clairement montré du caractère qui est remonté de 2-0 à 3-2. Magnifique match. Sur Azamap maintenant, ici sur, euh, sur ah. Infinite. Voilà, qui va faire le kill. Peut-être le double kill ici sur maniac, c'est important. Voilà, double kill, parfait. Knuckle qui arrive de l'autre côté, c'est bien. Knuckle oh. qui vient de faire le double, ouais, moins 4 là pour, euh, pour les Resurrex. C'est la balle qui va être maintenant euh, maîtrisée par Azamap. On va voir si euh, l'équipe de Resurrex va réussir à retenir cette pression. Le map, voilà, Il va se faire corriger par, euh, par Jericho C'est bien fait Et maintenant peut-être le double kill ici si euh, Oui oh, ça passe bien ça jouer, parfaitement oui, oui. bien euh, Je lui m'en fais, il a été assisté aussi par une minute raid De l'autre côté 16-10, attention Un écart qui commence à se créer en faveur des, des Resurex euh, 49-47 Ils ont tout simplement gagné la game Donc bravo à eux, ils passent en demi-finale face à 4 feuilles 51, Alors ça ça fait très très mal les triple cap, hein, clairement c'est du 2 par 2 les scores Et là voilà, euh, Xartos qui anticipe, euh, ah le non, bon euh, Switch oui. qui va réussir à, à faire le double après Il fait le double Il est monstrueux ce joueur Je vous l'avais prédit Et qui stoppe ici le match 3-0 pour l'équipe de Muriel Robin qui monte en finale pour affronter l'équipe de Resurrex. Destroy dans le coin, Destroy qui va le terminer. Il y a Maniac qui est dans le coin également. Le double kill. Monter tranquillement, mais il y a 85 ah. secondes, on a quand même droit. Un... Ouh le tir au jugé <rire> magnifique là de, de Destroy. Terminé. Waouh de la part de Résurex qui va clôturer cette finale les amis. Très très bien géré, une belle gestion des bases, euh, des enchaînements de frac qui se sont très très bien déroulés, des de nickel. Enfin bref la Résurex qui a été très solide.